Bonjour, bienvenue dans la remise en forme. On est parti pour 10 minutes de yoga, 10 minutes de yoga couché. C'est la moitié de la première semaine, donc euh, j'espère que vous, vous suivez bien, que c'est pas trop dur pour vous. Euh, et sinon, on peut commencer Donc, un tapis ou une couverture des vêtements amples ou de sport n'importe où dans lesquels vous vous sentez à l'aise donc voilà on va commencer coucher on, on se couche sur le dos les bras le long du corps les paumes vers le sol et on va attraper un genou et avec les mains, on pousse sur ce genou. On rentre le ventre. 1, 2, 3, 4, 5. Et on repose. On fait l'autre jambe. On prend la jambe gauche. On tire avec les mains vers le... Vers les abdominaux. Et on tient. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On relâche. On va monter la jambe droite vers le ciel. Les pieds flex. Donc... Je monte la jambe droite vers le ciel, le pied droit vers le ciel et on tient. 1, 2, on n'oublie pas de respirer, 3, 4, 5 et on repose doucement. On bat un peu les jambes pour les détendre un peu. On fait la jambe gauche, on lève la jambe gauche vers le ciel, jambe droite, pied flex, et on doit sentir que ça tire dans toute la jambe, et on tient, 1, 2, 3, ça tire dans les abdominaux aussi, 4, et 5, et on pose, On ramène les pieds vers le coccyx et on va monter le bassin pendant 5 secondes. Les pieds toujours à plat sur le sol, les paumes vers le sol et on monte le coccyx. On serre les fesses, on serre les abdos, on serre les jambes et on tient. 1, 2. 4, 5 et on relâche, on détend les jambes et on va monter les deux jambes vers le ciel, très bon pour les lombalgies, pour le dos droit, donc on est parti, on détend un peu les jambes et on monte les dieux vers le coccyx, genou sur les abdominaux et on tend les deux jambes vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. On garde les pieds vers le coccyx, on tend la jambe gauche, Et on va descendre le genou droit sur le sol. Faire un angle droit. Et on pousse avec sa main droite sur le genou droit. Pour que le genou vienne toucher le sol. Et on tire. Ça doit tirer dans l'entrejambe. On force pas trop. Et on tire. Un. 3 4 5 on ramène les deux pieds vers le coccyx on tend la jambe droite et on fait la même chose avec la jambe gauche on fait un angle on fait un angle doigt avec le mollet et la cuisse la main gauche tire sur le genou gauche vers le sol. Et on tient. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et on relâche. On peut faire le lotus couché. Donc, les pieds joints vers le coccyx et les mains vers le ciel. Et on doit sentir que ça tire dans l'entrejambe, un peu dans les fesses, dans les bras, dans les épaules, dans, dans les abdos un petit peu. Et on tient. Un. Deux. 4 5 on peut venir se mettre assis en lotus ou comme on se sent bien, c'est comme vous voulez, le dos droit, la tête légèrement penchée. Et on vient mettre les mains en losange au-dessus de la tête, mains jointes. Et on tient. Il faut sentir que ça tire dans les omoplates, dans le dos, un peu dans le coccyx. Et on tient. 1, 2, 3. 4 et 5. On relâche un peu, on détend un peu tout, on réveille les muscles tout doucement et on vient venir joindre les mains derrière le dos en prière, sans mettre la poitrine en avant, toujours le dos droit. La tête dans le prolongement de l'axe de la colonne. Les mains en prière derrière le dos. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. On bouge un peu le bassin. On relâche, on relâche, on relâche. Et on vient tendre la jambe droite. La jambe gauche reste pliée. Et on va venir étirer le côté latéral gauche. Déposez la main droite sur la jambe droite. Et tirez, lever la main gauche vers le ciel. Et tirez tout le côté gauche. Sans se faire mal. Si vous sentez que ça tire tôt, relevez un peu. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. On revient en dos droit. On relâche, on relâche, on relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue sur le côté. Le dos bien droit. On peut lever les mains au ciel pour garder le dos droit. Et on vient toucher la main de gauche, le pied gauche et la main droite reste vers le ciel. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. On vient se mettre sur nos genoux, les talons sur les fesses. On va faire la position de l'enfant pour étirer le dos. Donc c'est simplement petit à petit descendre le buste vers le sol, les mains toujours plus en avant. Et on tire la colonne. On tire la colonne, on tire la tête. Et on doit sentir que ça tire dans tout le dos, dans les bras, dans le bas du dos. Et on tient. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et on relâche, on remonte tout doucement, on détend les muscles, et on peut se mettre en position du cadavre, voilà pour la séance, donc on prend légèrement écarté, paume vers le ciel, talons vers le haut. Et tout mon corps se relâche. Tout mon corps s'affaisse dans le sol. Je fais un scan de mon corps de la tête aux pieds. Je commence par la tête qui se détend, qui s'appuie dans le sol. Les épaules se relâche et s'enfonce dans le sol. Les bras se relâchent et s'enfoncent dans le sol. Les mains se relâchent et s'enfoncent dans le sol. Mon buste relâche, je suis zen et détendue. je sens l'appui du sol dans mon dos et plus je descends dans mon corps plus mon corps s'affaisse dans le sol, mes cuisses je sens le contact avec le sol, tout mon corps se détend petit à petit mes mollets se détendent, sa fesse dans le sol, mes pieds se détendent, sa fesse dans le sol. Je me remercie pour cette séance. Je me sens fière de moi. Je suis heureuse. Tout en douceur, je profite de cette relaxation, de ce bonheur d'avoir travaillé avec mon corps. Mon corps est léger et en même temps lourd dans le sol. Tout doucement, je peux me glisser sur le côté droit les petits pliés Et je pousse sur mes mains pour venir me redresser. Namasté.